petit ange déchu est dans un paradis qu'il n'a pas voulu ses ailes le font voler dans ses remords qu'il conjugue comme un mauvais sort. Il n'a pas la place qu'il pensait mériter dans ce vaste univers où ses regrets lui sont inspirés. Il n'aura jamais le repos charnel pour son cœur alors le petit ange déchu il pleure. Ses larmes sont la pluie de la tristesse, mais aucune âme le confesse. Ce qu'il a fait hier lui a dessiné son éternité, et ce qu'il a mal fait, il ne pourra plus le changer. Alors le ciel a fait de lui un petit ange déchu, un être de lumière, mais aussi un petit être perdu. C'est qu'il ne sera jamais pardonné, même si le temps, qu'il a, n'est que trop long à regarder. Il sera un petit ange déchu, un petit ange que l'on ne regarde pas, et que les vivants ne voient pas. L'ange déchu s'en veut, mais il est trop tard, la vie qu'il a ne reste que de la couleur noire, alors le petit ange déchu se coupe les ailes, se jette du haut et beau ciel. Et quelques heures plus tard, il se réveille, dans le monde d'en bas où n'a jamais vraiment existé le soleil. 4, 7, 2005 Flavien Sundauser